Bonjour, c'est Laurence, Warrior Zen. Je vais te partager aujourd'hui, si tu traverses une période de chaos, et bien, j'ai envie de dire, la, la clé principale, c'est la clé de l'acceptation. C'est, euh, on le hein, dans toute situation, il y a les, les fameuses trois réactions de. de de prendre la fuite, de combattre, ou, euh, ou d'aller avec le flot, si je puis dire, euh, ou, ou aussi d'être dans le béni, hein, de, de totalement nier, nier le problème. Si tu traverses cette période de chaos et que tu viens de te le prendre là et que c'est un petit peu. ça pique un peu, voilà. La question, c'est. Euh, d'accepter. Alors, pour accepter, il y a euh, le fait de regarder la situance, situation en face, ça peut être euh, une maladie grave, un deuil, euh, une grosse situation impactante, ta vie financière ou ta vie euh, amoureuse. Euh, le plus déstabilisant, c'est effectivement quand on traverse quelque chose qui est de l'ordre de la maladie où on a l'impression qu'on n'a aucune prise et qu'on est un peu comme si on était sujet de destin, est-ce qu'on est, qu est balloté ou pas Et la question, c'est de se dire « Ok, là, c'est ce qui m'est proposé à l'instant T. Qu'est-ce que je peux faire avec ça ?» Donc, si c'est une maladie, eh bien, c'est d'entendre. Hein c'est quoi cette maladie Corsaire À quel endroit voilà. alors c'est d'accueillir aussi l'émotion qui va aller avec parce qu'il peut y avoir quand même de, de la colère, du, du rejet, de l'agacement, des choses comme ça c'est bien de voir que, euh, euh, quelles que soient les personnes autour, cette émotion, cet agacement, cette colère ou, ou ces, euh, ces amas max ça, ça vient euh, nécessiter là, c'est quelque chose qui m'appartient totalement voilà la personne en face ne va pas comprendre le chéri, l'ami, euh, euh, la meilleure personne de la famille, euh, la sœur, le frère, etc. Euh, c'est soi avec soi. Donc l'acceptation, c'est vraiment j'accepte un qui je suis là, tout de suite là, ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui. J'accepte à cet instant T, il y a quelque chose qui me propose de traverser. Euh, voilà. Et ensuite, j'accepte totalement dans mon émotion et dans mon corps. C'est-à-dire, si j'ai euh, la perspective d'un cancer, et que ça vient réveiller quand même une peur, hein, parce que c'est quand même l'idée de euh, est ce que je vis est ce que je meurs, et moi je dis que pour, pour traverser chaque euh, moment de chaos il y a un, un palier important dans cette acceptation qui est euh, j'accepte de tout perdre j'accepte euh, de tout perdre, j'accepte de me quitter euh, donc j'accepte aussi euh, la mort et j'accepte tout la question, c'est de l'accepter réellement. Voilà, dire, OK, là, tout de suite, est-ce que je suis OK Si jamais demain, je meurs, est-ce qu'il me reste, je sais pas, trois actions à faire ou est-ce que si demain, ça arrive, et ben, finalement, j'ai vécu pas mal de choses, euh, d'accord, c'est pas parfait, je n'ai pas eu la, la vie amoureuse, la vie familiale, la vie euh, de réussite, je n'ai peut-être pas gagné au loto, etc., etc. Mais voilà, trois choses que j'ai fait de bien, trois choses sur lesquelles je suis fière. Et si demain je meurs, est-ce que je suis OK avec le ça C'est important. Ça, ça va vraiment dans le sens de l'acceptation. Se dire après, est-ce que voilà, en admettant que ça, ça arrive demain ou après demain, est-ce qu'il va être deux choses, deux, trois choses? Peut-être que euh, ça va être écrire une lettre, hein, à un chéri ou quelque chose qui, qui vient là, dans les choses qui croissent encore un peu intérieurement ou un rêve qu'on n'a pas réussi complètement à aller dans, dans l'aboutissement et après il a posé ça ok, d'accord, j'ai vu j'ai accepté complètement je suis ok si je me demande d'accord du coup il y a le chemin de l'acceptation complète de la vie en moi bon, d'abord c'est sur table 1 se quitter et se retrouver complètement, s'accepter dans sa vie, euh, dans son miracle, dans le fait que je suis un être humain qui contient des millions et des millions de cellules intelligentes dans mon corps, dans mon cerveau, dans, dans tous les organes de mon corps. Donc il y a quelque chose un peu à dire de l'ordre du, du merci, la vie qui m'a porté jusqu'à aujourd'hui. Euh, merci aussi à ce symptôme, merci à cette maladie qui euh, bon, on dit hein, la, la mal ou le mal a dit. voilà, qu'est-ce que le mal veut me dire euh, Est-ce que c'est un endroit Est-ce que c'est un message Est-ce que c'est une influence générationnelle Qu ce que bon ça ça prend un peu plus de temps. Mais vraiment la, la question c'est de saluer cette vie qui circule de soi donc s'accepter totalement dans sa vie et après se dire voilà, qu'est-ce que je vais mettre de, de plus dans cette vie puisque si il euh, y a quelque chose qui, qui arrive là, du symptôme c'est comme s'il y avait quelque chose d'un peu dérodé, de corrodé euh, c'est comme si on avait laissé de l'oxydation dans un endroit du corps et de se dire bah, voilà, je vais remettre cet oxygène je vais remettre cette vitalité, ce rayonnement euh, pour que la vie soit le plus plus soutenu possible que je soutienne par moi-même par, par par cette énergie par mon intention par ma motivation et qu'après c'est plus facile de voir et eh ben voilà le corps médical me propose ça voilà tiens ça ça va dans ce sens là moi ma propre philosophie euh, d'oxygénation de mon corps de remettre le système en, en route ben moi c'est ça et donc du coup il y a quelque chose un peu de de tiens euh, une fois que j'ai accepté, je lâche, j'accepte cette vie et j'accepte le mouvement de la vie qui est le mien pour aller plus dans euh, mon, mon rayonnement. Et là, il commence à se poser des étapes où on se dit, tiens, ben, pour aller dans mon rayonnement, euh, tel euh, euh, médecin me propose ça, moi j'ai réussi à lui parler de telle ou telle chose et tout d'un coup, il y a ce chemin. Qui se, qui se dessine, euh, où ça devient plus serein, voilà. Et puis enfin, euh, dernièrement, mais ça va vraiment avec la notion de l'acceptation, mais euh, j'ai deux choix, je ne sais pas, c'est ça, j'ai deux choix, c'est soit je, je vais contre, soit je vais avec. Et dans ce cas-là, euh, il y a l'idée vraiment de euh, je suis warrior zen. Zen, ça veut dire de rester zen du matin jusqu'au soir. Euh, L'acceptation que je suis la personne la plus importante au monde et que dans cet élan de, de moi à moi, euh, je veux dire, je ne vais pas m'énerver dans les embouteillages, je ne vais pas m'énerver parce que je suis en retard d'avoir oublié une facture. je ne vais pas m'énerver parce que euh, non, je ne sais pas comment payer ceci ou cela. Je vais faire confiance au mouvement de la vie et surtout à mon intelligence qui m'a porté jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc, il y a vraiment l'idée de je suis prioritaire à tout, je suis la vie, je suis la source et je vais accepter que ce courant de vie, euh, je vais le soutenir par mon esprit zen, mais vraiment serein. Avant, j'ai un peu lâché, j'ai accepté cette vie et j'essaye je, de voir comment je vais aller dans la détermination, plus que dans l'espoir, hein, et dans la détermination pas après pas pour renforcer ma détermination, on va dire peur après dans ma journée. Mon acceptation des choses euh, à chaque instant et euh, renforcer mon rayonnement. Voilà. Donc j'ai envie de dire, bravo à toi qui écoutes. Deviens le miracle que tu es. Euh, accepte et euh, voilà.